Oh il a pris 160 Lui celui qui est close il, est, il a 80 PV C'était mon kill par contre. Je suis pas d'accord. Hop là, le build dégâts de mêlée manque plus qu'un katana et on est good. Moi je touche. J'en ai aucun. Il y en a un sur moi. J'ai qui va se relever là, je pense. Ah, il en flush. Un qui est tombé où ça là ah Putain je l'ai tué en deux slash c'est vrai c'est juste trop fort je mets tous les items que je veux pas mettre. Oh. Reviens. Oh, le combo, il marche même avec le katana, gros. Ah, j'ai plus de balles. Ah si, pourquoi ça a pas tiré je ne sais pas. On y va C'est non. Encore une fois, c'est non. C'est non. C'est non. <rire> ah wesh <rire> Oh non oh. J'ai pas le temps de mettre le deuxième coup de sable, j'aurais mis le deuxième coup de sabre, ça serait passé. Allez, stop là, tu clutches Allez, défonce-le, défonce-le, défonce-le Let's go Dans la zone Ah ouais, vas-y, je vais le bouffer. Est-ce que j'ai le temps Je pense que je vais mourir de zone, là. Ah non, ça passe. Ah bah c'était le dernier Oh non Oh non J'ai fait tellement de clips ouais. au katana Oh non <rire> Espèce d'enfoiré Flavien. Bon ça va, 12 kills 4500 dommages. Je pourrais peut-être récupérer ouais, ouais. la game et la mettre sur YouTube celle-là. Ouais. C'était pas mal.